Au XVe et XVIe siècle, l'Europe, qui jusque-là ne connaissait que les pourtours de la Méditerranée et l'Asie depuis les voyages de Marco Polo, découvre de nouvelles terres et connaît plusieurs transformations. Ainsi, les cartes réalisées par les Européens évoluent considérablement. La disparition de l'Empire Byzantin après la prise de Constantinople en 1453 et l'expansion de l'Empire Ottoman bouleversent les rapports de force autour de la Méditerranée. Au XVIe siècle, L'empire ottoman domine la partie orientale de la Méditerranée et s'impose comme une grande puissance militaire, notamment sous le règne de Soliman le Magnifique, qui devient sultan en 1520. A l'ouest, Charles Quint devient empereur en 1519. Son règne coïncide avec les grandes découvertes. Son empire s'étend au-delà des océans et il tente de constituer un empire universel. A partir du XIIIe siècle, des marchands comme Marco Polo partent à la découverte de l'Asie et de la route de la soie. Des moines partent également évangéliser les peuples d'Asie. Après la prise de Constantinople en 1453, les Européens cherchent de nouvelles routes vers l'Asie. Cherchant la route des Indes, Christophe Colomb découvre en 1492 un nouveau continent baptisé ensuite Amérique. En 1522, l'expédition de Magellan, marin portugais, réalise le premier tour du monde. Les caravelles, les portulans, l'astrolabe et la boussole empruntées aux musulmans permettent de longs voyages au travers des océans. Les marchands tentent de s'approvisionner directement en produits de luxe, épices, soie, mais les motivations sont avant tout religieuses. Il s'agit d'étendre l'influence du christianisme après la reconquête de l'ensemble de l'Europe sur les musulmans. En 1494, Portugais et Espagnols se partagent le continent américain par le traité de Tordesillas. Les Portugais, peu nombreux, fondent des comptoirs sur les côtes du Brésil. Les conquistadors espagnols, Pizarro, Cortés, font la conquête d'un vaste empire en Amérique latine. Les Amérindiens, décimés par les maladies, les guerres et le travail forcé dans les mines et dans les plantations, sont ensuite remplacés par des esclaves noirs importés d'Afrique à partir du XVIIe siècle.